Je m'appelle Thomas francky je suis toxicologue à Pôle Santé-Travail depuis octobre 2019. Je suis Elodie Leuillet, je suis médecin du travail à Pôle Santé-Travail et je suis également toxicologue. Les toxicologues en Santé-Travail sont spécialisés dans le risque chimique. Ils ont une mission d'information et de soutien aux équipes Santé-Travail mais également aux employeurs et aux salariés. Ils identifient et évaluent les situations d'exposition qui peuvent notamment poser problème. Du coup, pour ça, on va aller directement en entreprise pour observer les postes, pour voir comment les produits sont utilisés, les expositions. Et grâce à ces observations, on va pouvoir proposer des solutions de prévention pour pouvoir éviter la déclaration d'une maladie à caractère professionnel.